Alors, c'est un, un sujet polémique. Alors, euh, l'historique, c'est un petit peu qu'en en 2014, euh, oh, je suis d'un du, autre siècle, en 2014, donc, il y a eu, euh, euh, aux estivales de la question animale, les estivales existent depuis 2002, d'accord Donc, euh, elles, depuis le début, elles ont été, au début, pas de façon très explicite et, et, et, et consciente, mais bon de fait c'est euh, euh, réservé à tout le monde, c'est-à-dire que toute personne qui est intéressée par la question animale peut venir, y compris des gens qui mangent des animaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un critère, il faut être antispéciste, il faut être ceci ou cela, euh, vous venez aux estivales et la parole est libre et la contradiction évidemment est libre, c'est-à-dire que si quelqu'un dit quelque chose, vous n'êtes pas d'accord avec, vous dites que vous n'êtes pas d'accord, vous dites pourquoi, etc. Bon, ça c'est l'idéal, euh, mais c'est notre idéal, ce n'est pas l'idéal de tout le monde. Donc il y a des, des personnes pour qui l'idéal c'est, on a le droit de dire des choses, mais on n'a pas le droit de dire d'autres choses. Et ça s'est focalisé pour un certain nombre de personnes sur l'idée qu'aux estivales il y avait des propos qui étaient... Euh, non intersectionnel, c'est le genre de terme qu'on utilise, euh, qui était raciste. Alors il faut voir pour euh, cadrer un peu la dimension de la chose, c'est-à-dire qu'on appelait raciste le fait que quelqu'un dise euh, « euh, moi je veux bien travailler avec Brigitte Bardot, euh, je me fiche de ses positions politiques ». J'avais entendu ça, quelqu'un dit dire ça, c'est une position avec laquelle je ne suis pas d'accord d'ailleurs, enfin, je ne me fiche pas de ses positions politiques. Je veux bien travailler avec Brigitte Bardot, mais bon, je ne rentre pas dans les détails, mais je pense que quelqu'un a le droit de dire ça. Mais il y, y a des gens pour qui c'est raciste, euh, et donc les Estivales, en, étant, en acceptant que des gens disent ça, euh, sans bannir cette parole, c'est-à-dire que les Estivales, en disant les Estivales sont neutres, si on n'est pas d'accord avec ça, on intervient pour le dire, mais l'organisation des Estivales n'a pas à censurer ce genre de paroles. Non, il y a des gens pour qui il fallait censurer ces paroles-là. Il fallait censurer toutes les toutes les paroles racistes, sexistes, homophobes, etc. etc. Il y a eu des, aussi des, des propos homophobes euh, tenus aux estivales par des personnes privées. Euh, euh, pareil, je pense qu'on n'avait pas à les censurer. On avait si on n'est pas d'accord avec ces propos, à les contredire, mais pas les censurer. Donc il y a eu les estivales 2014, ça a fait des gros drames en 2014, des grosses polémiques sur place, des tentatives, enfin des trucs qui ont même allé, s'en est venu aux mains de, de leur part. Euh, il y a eu, ça s'est calmé en 2015, il y a eu d'autres moments, bon, je ne raconte pas toute l'histoire, mais en tout cas, cette année, il y a eu de la part d'un certain moment, un certain nombre de personnes qui avaient beaucoup participé à l'organisation des estivales de l'année dernière la tentative de changer les principes d'organisation des estivales euh, et de faire que ce soit des estivales intersectionnelles, c'est-à-dire qu'on n'aurait le droit que d'exprimer de, euh, les paroles non oppressives selon leurs critères euh, et que donc d'enlever de, de, le, le, le principe de liberté d'expression et de le remplacer euh, D'ailleurs, ces personnes-là ont fait euh, ce qu'elles appellent l'Union, l'Université d'été de la libération animale, euh, qui dit bien ce que ça veut dire, c'est que c'est clairement centré sur l'idée de libération animale, donc n'y sont acceptées que les personnes qui sont d'accord avec la libération animale, alors que déjà les estivales, on est neutre sur, euh, tout le monde peut participer, y compris quelles que soient nos opinions sur la, la libération animale. Donc c'est quelque chose avec, euh, qui, qui est beaucoup plus cadré. Bon, ces personnes-là ont fait euh, leur, leur scission, mais surtout, elles continuent à dire que euh, puisque les estivales euh, n'acceptent ne, euh, ne, pas ces mêmes principes de censure des paroles dites oppressives, c'est que les estivales sont complaisantes envers euh, les fascistes, envers les... voilà. Donc c'est dans ce... Euh, ce, ce cadre que ça se passe alors mon intervention en fait c'est un peu mon intervention qui a un peu mis le, le, le, les feux aux poudres parce que j'ai sugg... proposé cette intervention je crois que c'était en février dernier euh, tel que grosso modo tel que je vais la faire aujourd'hui en disant il y a différentes façons d'être pour, pour, pour la convergence des luttes de voir les rapports entre les luttes antisexistes antiracistes et antispécistes euh, et tout de suite, il y a eu de leur part euh, quelque chose qui était de l'ordre du, du refus. On refuse d'entendre une autre parole euh, que ça. Donc, euh, c'est pour ne pas vous cacher qu'il y, y, y a un côté polémique dans, dans ce que je veux faire. Mais en même temps, euh, mon intention, elle n'est pas... J'aurais voulu que ça puisse se faire et qu'il puisse y avoir une confrontation entre... Euh, entre ce que je propose là et ce qui est la vision dominante aujourd'hui des luttes antiracistes, antisexistes contre l'homophobie et tout ça, euh, qui est complètement imbibé de euh, ce que j'appelle là l'intersectionnalisme ou l'intersectionnalité, selon le, le terme que, que ces personnes utilisent, qu'il puisse y avoir une confrontation et un dialogue constructif parce que je pense que ce que je propose là, c'est quelque chose qui non seulement est positif et nécessaire pour l'antispécisme, pour l'animalisme, mais est aussi nécessaire et salutaire pour les luttes antiracistes elles-mêmes, qui, à mon avis, sont complètement fourvoyées dans une certaine vision du monde, euh, à travers euh, l'intersectionnalisme tel que ça se pratique aujourd'hui. Euh, on a eu la conférence de, euh, de Pierre, Hier soir, qui, euh, à laquelle je souscris entièrement et qui, euh, qui, qui aborde un des, des points centraux de cette vision du monde, de cet antiracisme-là, qui euh, considère que, euh, grosso modo, que les humains ne sont pas des animaux. Quoi. Qui, euh, qui, qui, euh, et qui donc est un antiracisme euh, sur des bases qui sont scientiquement, scientifiquement fausses, factuellement fausses, et qui sont, je pense très dommageable, y compris pour l'antiracisme qui qui euh, qui est ainsi fondé sur des bases extrêmement faibles. Donc euh, ce que j'avais mis là, donc sujet polémique, reproche fait à l'animalisme et à l'antispécisme d'indifférence, exigence que les milieux animalistes sont ce qu'on appelle safe, safe voulant dire c'est un terme anglais, le, le vocabulaire anti euh, enfin intersectionniste est très très rempli de termes anglais, c'est un peu des, un jargon euh, de, de reconnaissance euh, entre ces personnes aussi. Safe, ça veut dire euh, sûr, c'est-à-dire pas dangereux, c'est-à-dire qu'on doit être sûr que dans les milieux animalistes, il ne peut jamais y avoir des paroles qui choquent euh, les personnes racisées, les personnes noires, ou euh, ou euh, voilà, qui ne sont pas hum, blanches européennes, qui sont, que ça ne puisse pas choquer les femmes, etc., etc. Donc volonté de limitation de la liberté d'expression, l'intersectionnalisme mis en avant comme unique approche des luttes humaines contre l'oppression, et obligation faite, on cherche à faire que l'animalisme se conforme au schéma intersectionnel, qui à mon avis est un schéma auquel l'animalisme ne, ne peut pas se, se conformer. Alors je note que l'antispécisme, donc euh, historiquement, euh, quand Peter Singer a écrit la libération animale en 1975, le titre même de libération animale s'était calqué sur libération de la femme, libération des noirs, etc. L'expression le, antispécisme, c'est, euh, on, souvent on explique l'antispécisme en référence à l'antisexisme, antiracisme. Euh, il est probable que l'idée même de libération euh, animale n'aurait jamais pu naître s'il n'y avait pas eu... Euh, déjà des mouvements de libération sur, sur d'autres sujets. Donc l'antispécisme doit beaucoup à ces autres luttes, est venu après, et il n'y a aucune raison qu'on puisse, qu puisse de, de refuser l'idée que l'antispécisme est en retour à apprendre des choses à ces luttes, à apporter des choses à ces luttes. Donc, et donc je pense que l'antispécisme a à apprendre aux luttes humaines pour l'égalité, dans l'intérêt de ces luttes, et parce que c'est dans la nature de l'antispécisme d'apporter de, de, ces innovations, d'apporter un certain, une certaine contradiction à la manière dont ces luttes-là sont actuellement menées. Par contre, pour, pourtant, bien des antiracistes, antisexistes, etc., refusent de changer leur vision des choses. Parce que, je pense, deux de, de choses que je critiquerai La vision à court terme, c'est-à-dire la, la domination du paradigme de la révolution qui est quelque chose qu'on retrouve dans toute la gauche, l'idée de révolution comme encore un horizon euh, auquel on doit tendre. Bon, il y a la gauche qui est, qui est réformiste, le parti socialiste, etc. mais qui est toujours vécu comme quelque chose de moindre, de moins, euh, de, qui va moins loin, de moins, euh, moins ambitieux que la révolution qui reste le nec plus ultra de la libération dans tous les domaines. Je pense que c'est quelque chose qui... Qui, qui, est, qui est illusoire, parce que cette révolution, ça fait, ça fait 250 ans qu'on l'attend, quoi. 250 ans qu'on attend une révolution qui libère réellement l'humanité de, de, de, de, de, de, de l'injustice. Et c pour moi, c'est comme le retour du Christ. C'est-à-dire qu'au début, on y croyait, on essaye de continuer à y croire, on y croit encore, on y croit encore, et chaque fois qu'on annonce le retour du Christ pour le lendemain matin, c'est renvoyé, mais, et, et on devient de plus en plus crispé par rapport à ça, mais on n'abandonne jamais l'idée. L'idée de révolution, pour moi, c'est un, un peu la même chose. Et l'autre raison pour laquelle les antiracistes, antisexistes, etc., refusent de changer leur vision du monde, c'est parce que ces personnes sont spécistes, comme tout le monde, comme 99,9% de la population, pensent que être comparé à un animal, c'est quelque chose de d'horrible, qu'il faut surtout montrer qu'on est des humains et pas des animaux, etc. etc.